Bonjour monsieur, ici c'est le maître Inan, professeur Jivelé. Je ici, ici pour faire une petite démonstration du portefeuille je Vous voyez, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans le portefeuille. Vous voyez bien. Non, N'hésitez pas à me contacter si c'est le 20 maître Marabout. Vous pouvez me contacter sur tout juste 00229 99 27 88 66. Vous voyez Regardez très bien. Vous voyez bien. Regardez. Vous voyez. Vous voyez bien. Vous voyez le pouvoir des gêner. Regardez. N'hésitez pas. De me contacter de 0 0 229 99 27 88 66. C'est le vrai marabou marabout ina.